un anon, il n'est pas trop bataillé, il n'est pas trop grand, pas baraqué, mais mon noir, il m'a voyé, tout le temps bataille, mais ma m'a vu gagner, rien que le coup pour ramasser, sa poula le l'alcool, dit la fée. Du bois, comment elle est la Réunion, c'est Tigeant. aujourd'hui nous voyons Jean-Roland, Jean-Roland avec la chanson, son petit Sega, travail, t'as gagné, avec... 4 accords. Donc euh, dedans on a un accord que tu jamais vu. Si tu arrives pour la première fois sur ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne et active la petite cloche pour les prochains tutos. Et puis nous commence après l'intro. Alors on voit les accords ensemble. Donc le Ré. donc le Ré mineur ensuite le Do le Fa l'accord que nous on n'a jamais vu c'est celui-là Soit il appelle le la dièse, donc A dièse. Soit il appelle le si bémol, donc le Bb. Mais on va dire la dièse. Voilà, la dièse. Donc voilà quatre accords mmh. Rhythmique de la main droite. On un galon, il pas trop bataillé, pas trop grand, pas baraqué, mais mon il ma aboyer en bataille mais ma zame est vu gagner n'a rien que le coup pour ramasser sa poule l alcool poule a dit la fée ba oba oba, bah ba oba, ba bas ba bas oba bas moi n'a un allon moi n'a un allon il n'est pas trop bataillé pas trop grand baba baraqué, mais mon noir il est ma boyé. Tout le temps bataille, mais ma zame est vu gagner. Rien que le coup pour ramasser. Ça poule l'alcool, pour la dit la fée. Moi, n'a un galon, mais pas trop bataillé. Pas trop grand, pas baraqué. Mais mon noir lié m'a boyé. Tout le temps bataille, mais ma zame est vu gagner. Rien que le coup pour ramasser. Sa poule l'alcool, pour la dit la fée. Pour va reste seul. On voilà a point F, on aura pitié pour ramasser à tuer Le rond mec de miel, d'en tué la force pour faire coméras toute la zone Mais ça va Maurice, il les connaît, il a plus travail, il les connaît Ba oba bas au oba oba, au oba oba, bas, oba oba, bas oba bas, bas au oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, <rire> on va commencer. Donc la chanson commence sur le ré. bas, au bas, au bas, au bas, au bas, bataillé. Ça, c'est le fa. Il au bas, les pas trop grand, pas barraqués Do Mes mots noirs lient m'aboyer Le Ré Donc Ré mineur Fa Do Ré mineur Ré mineur Fa Do Ré mineur Apprends Ré mineur Fa Do Ré mineur Ré mineur Fa Do Ré On va c'est tout seul Donc Premier couplet quand il commence Il commence sur le Ré Donc petite boucle entre le Ré Fa Do Premier couple, est ça, moi un adjon, les gars pas trop bataillés. La pointe au.. Non, on commence, Moi on un adjon. <rire> ah commence genre. Acte 2. Moi n'a un adjon, les gars pas trop bataillé Pas trop grand pas baraqué. Mais mon noir, les gens m'aboyaient. Tout en bataille, mais ma maçons m'est vu gagner. Rien que le coup pour amasser. Ça pour l'alcool pour l la fait. Ok, premier il fait le ré mineur, le fa, le do et le ré mineur. Ça c'est pour le couplet. À un moment quand il arrive, il fait nous va reste tout seul. Quand il fait ou va rester tout seul ou pas sur le la dièse, on va rester tout seul. On n'a pas pitié pour Donc il fait la dièse ou va reste tout seul. La dièse, c'est un point Le Do, on va rester simple pour ramasser à tuer. Fini sur le réminaire Le rond mec de miel. La dièse, donne à tuer la fosse. Do, pour faire toute la zone. Et le réminaire après apprend. Il a fait le, le refrain. Ça va Maurice, les Donc voilà, donc euh, je récapitule. <rire> Premier couplet, donc petite boucle, Ré mineur, Fa, Do, Ré mineur. Quand il change de tonalité, on va rester tout seul. Le La dièse. Petite boucle aussi entre le La dièse, Do et Ré mineur. La dièse, Do, Ré mineur. Et après, pour le refrain, il recommence la même boucle que Nena pour le couplet. Ré mineur, Fa, Do, Ré mineur Donc on a envoyé un petit coup ensemble Là j'espère que tu vois la guitare Allez Allons, allons Moi on a un n'est pas trop bataillé Pas trop grand, pas baraqué, Mais mon n'ai m'a ma m'aboyer tout le temps bataille, mais ma zame est vu gagner, n'a rien que le coup pour ramasser ça pour l'alcool pour la dit la fée. Moi, a un galon, les gains pas trop bataillés, n'est pas trop grand pas baraqués. Mais mon noir ma voyé Tout le temps bataille, mais ma zame est vu gagner. N'a rien que le coup pour ramasser Ça pour l'alcool pour la gil la fait. Où va reste celle... tout seul on n'a point femme mon aura pitié pour un tuer. Le rond-mec de miel. donne à tuer la force pour faire comme toute la journée. Où ça va Maurice, il connaît. On a pu travailler, il connaît. Tout le temps les bouches, par la mais il connaît. On est dans l'auto, connaît. On est nana, connaît. T'es mon travail, t'as gagné. Ça va Maurice, il connaît On a plus de travail, il connaît Tout dans les roues, il n'est pas là, mais ça c'est il connaît On est dans le dit il connaît On a plus de travail, il connaît Tout dans les rouges, il n'est pas là, ça c'est il connaît Voilà, la vidéo se termine. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis, si tu arrives pour la première fois sur ma chaîne, ben, abonne-toi à ma chaîne et active la petite cloche pour les prochains tutos. N'hésite pas à mettre des commentaires. Dis-moi quelle chanson tu veux apprendre euh, à la guitare. Et puis, on ne sait jamais, peut-être que tu en connais. Hein. Donc, euh, voilà. Donc, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Doublo